Guten Morgen alle Juden, je sera aujourd'hui les lumières de la niche ma'amad de Rabbi Ben Isaac ibn Ezra et David ben Fortune ma'azal fritna et ainsi que l'Irfouat Avraham Noah ben si vous sautez aussi une prochaine étude de nous jetons on commence d'abord à traduire la Mishnah, après on explique un petit peu mieux la scène, comment on la se présente, parce qu'il va falloir introduire quelques petites notions, et euh, voilà. On parle cette fois-ci de celui qui, fait, qui interdit sa femme par les lois de Nedarim, des Sourneders, des vœux. Il lui interdit de partir « Shalot la Labet avia qu'elle n'aille pas dans la maison de son père, ils sont tous des trucs, et voilà j'en ai marre que tu te là-bas, tu reviens après à la maison, tu perds la tête, je t'interdis de, de repartir chez ton père, Pardon alors voilà, alors la Michelle me dit, « Bisman, Showima si toutefois son père habite dans la ville, un mois, il pourra maintenir son éder, c'est acceptable, elle peut assumer ça. Par contre, Schnaïm, si elle, euh, il lui interdit pendant deux mois, alors là, c'est trop, il lui fait des misères trop, trop dures. Dans ce cas-là, Yotsi, il devra divorcer sa femme et lui donner l'acte. Ça, c'est quand il habite dans la ville. Et dans le cas où le père habite dans une autre ville, donc de toute façon, on ne peut pas aller fréquemment chez lui. Et donc, dans ce cas-là, on lui donne une échéance plus longue, on lui dit « Regalechad, Yekayem, pour une fête, une des trois fêtes, ouais, Pessach, Shavuot et Soukot. Si elle lui interdit pendant une fête, Yekayem, il maintiendra. Qu'elle n'aille pas prochain Pessach, qu'elle n'aille pas chez son père. Voilà. Elle pourra partir, euh, elle partira à Shavuot. Par contre, s'il lui interdit Shlocha, un cycle de trois fêtes, elle est de, alors Yutzi, Vétane Ktova, il devra la divorcer et lui donner la parce puisqu'elle n'a pas le droit de l'interdire tellement. Il y a plusieurs petites. On va commencer par la fin, c'est plus facile. Donc si ça résout le problème. Vous avez remarqué. un, il maintient trois, il interdit. Qu'est-ce qu'on fait avec deux C'est comme quand on était petit, il y avait la, la publicité pour l'alcool. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Et deux, un, ça commence à délirer. Qu'est-ce qu'on fait exactement Alors c'est la même chose. La Mishnah, en fait, la Mishnah est venue faire une petite allusion. On, enfin, on parle en rapport, on parle en rapport avec la Buda, que l'auteur de cette fin de la Mishnah, c'est la Buda qui fait une différence entre. Israël et les Koanim, et les Koanim, on leur laisse une échéance plus longue, parce que s'ils divorcent, c'est plus compliqué, ils ne pourront plus reprendre leur femme. Donc en fait, pour un Israël, une fête, il a le droit d'interdire deux fêtes. Non. Pour les Kohanim, on le laisse pendant deux fêtes, qu'elle accepte, parce que s'ils si divorcent, ce sera plus dans temps. Et trois, on Ça, c'est pour expliquer le, le petit point facile de la Mishnah. Le point beaucoup plus compliqué à comprendre dans notre Mishnah, en réalité, c'est que tout d'abord, deux, deux notions. Ça n'existe pas qu'un homme, il interdit à sa femme d'aller chez son père, il n'a pas de droit sur sa femme, je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous interdire, vous êtes sur le point de manger votre sandwich, j'interdis de manger votre sandwich, je vous interdis par sur de nederim de manger votre sandwich, j'ai aucun droit sur une chose, pour pouvoir faire un neder, il faut avoir un droit sur quelque chose. Or, or sa femme qui part chez son père, ça ne concerne pas son mari, dans la mesure où elle est là, elle lui fait la popote quand, selon ses conditions, et que lui si aussi remplit ses conditions bien évidemment. Il ne peut pas l'interdire une chose pareille, donc ça n'existe pas. Donc en fait, il faut expliquer qu'on parle d'autre chose. Maintenant, on parle d'accord. Donc en fait, il on parle, on faut parler en fait qu'elle qu a fait une, une condition. Mais alors, on va expliquer autre chose maintenant, une autre notion un petit peu. Il faut savoir que le, le mari a le droit, elle a, elle a un droit d'annuler les nés de sa femme. D'accord C'est Isha Yéferenou, Veisha Yékimenou, dans Parachat Matot, vous avez sûrement déjà au moins connu l'idée. Le mari il a la possibilité, il a un droit de veto sur les nidarim de sa femme, lorsque sa femme elle, elle, elle, elle prononce un Neder, le mari l'annule. Elle dit je m'interdis les fruits. et lui il dit Oufarlah, je peux l'annule. C'est pas comme la Tarat Nedarim, c'est la farat nedarim. On aura la temps de découvrir tout ça quand on arrive dans, dans, dans ma seret nedarim. Il y aura un péricantier qui parle de ça. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer maintenant un petit peu, de préciser quel type de Nidarim le mari peut annuler. Il ne peut pas lui annuler tout. En théorie, il peut lui annuler que ce qui lui concerne à lui. Soit, la femme, elle va faire un néder ou le mari va avoir un préjudice de ça, il va, il va souffrir, il va galérer à cause de ça, alors il a le droit de l'annuler. Si elle fait un néder qui ne le concerne que à elle, elle fait un néder qu'elle ne va plus parler, je vais m'interdire de parler à ma copine. Elle m'a trop vexé et je fais néder pendant un mois, je ne parle plus. Le mari ne peut pas lui dire je t'annule le néder, parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne le mari. D'accord Le ma maintenant par contre, si elle va dire. Euh, par contre, alors là, bon, c'est vaste, et dans Naderim, on, on définit exactement. Mais l'autre au devrait elle va faire. une Mishnah qui commence comme ça. avec le je crois. Et. Euh, et. Et donc. Le, le, ce qui le concerne, mais avec un regard un petit peu plus vaste. Ce qu'on appelle les Nideri Inno innefesh". Ken. Un Inno une Un qu'elle fait sur elle qui, cause de ça, elle va souffrir. Par exemple, elle va plus. Elle en a marre d'être un peu rondelette. Elle dit, je ne veux plus manger de sucre. Or, si elle ne veut plus de manger de sucre, on a besoin du sucre, la sérotonine et tout ça, ça, ça rend joyeux, quoi, on en a besoin. Pas bah, déborder, d'accord mais... Donc, du coup, là, c'est quelque chose que si elle va se priver de quelque chose, le mari va tôt, il va entrer à la maison, il va trouver une femme qui tire la tronche pendant, pendant deux semaines. Il a le droit d'interdire ce dernier, parce que ça s'appelle une ou une fèche. On parle de vin, on parle de toutes sortes de choses. Et une une fèche qui quelque chose qui va trop souffrir à la femme, qui va l'épouvanter. Alors, le mari va en souffrir, il a un droit sur ça d'annuler D'accord Ça, c'est une introduction générale. Je vous introduis. Donc, deux choses. Qu D'abord, que ça n'existe pas qu'un mari interdit des choses à sa femme, si ça ne si, si si le concerne pas. Mais que, par contre, qu'une femme, elle s'interdise des choses, à part ça, je vous ai dit, qu'une femme qui s'interdit des choses, que le mari a, va en pâtir de ça, va, va, va avoir des, des difficultés à cause de ça, il a un droit de les, de les annuler. Ce qu'on appelle soit les dvarim le Bena, soit les chez Innu Inefesh, il y a des classes différentes, on ne rentre pas dans trop de détails. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, il m'écrit que le mari a interdit à sa femme de partir voir son père. Ça, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas de droit de faire ça. Il n'a aucun... qui, qui prononce jusqu'à demain. Il n'y a, a aucune aucune, aucune considération à à un tel, un tel néder, Ça n'a pas d'emprise. Donc, on parle en fait dans notre Mishnah que... c'est On parle que c'est la femme que... Elle est... Alors, maintenant, alors... donc Donc, il va falloir dire qu'en fait... On parle d'un néder que c'est la femme qui prononce le vœu et que le mari qui le cautionne. Mais de nouveau, on ne peut toujours pas parler du cas où la femme, elle dit euh, « je fais le néder, ne plus aller chez mon père parce que, parce que, parce que le mari n'a aucun droit ni de maintenir ni d'annuler, donc on ne parle pas de ça ». On parle en fait d'un cas où la femme, elle a dit « voilà, si je repars chez mon père, je fais le néder que j'ai plus de rapport avec toi oh, ». Alors là, ça concerne, avec le, ça concerne le mari, donc le mari il a un droit de l'annuler. Et pire que ça... Si le si mari va maintenir le nez alors là, il sera, elle sera en droit de demander le divorce selon le principe qu'on avait déjà dit. Demander le divorce et qu'il lui donne le toi, parce que quoi Moi, je, tu sais bien, une femme, une femme elle s'emballe, elle, elle crie, elle est en colère, elle prononce, elle parle, elle tire plus vite que son ombre, elle dit des choses qu'elle ne pensait pas, mais lui, il est là avec son sang-froid qui lui dit, allez, ouais, t'as raison, mais plus, les piéger chez ton père, c'est sadique. Donc dans ce cas-là, la Mishnah, elle a, elle a quand elle se calme, après, elle lui dit, mais maintenant, bon. Tu m'as pas nulé le vœu, il lui dit non, pas du tout. J'étais très content que tu ne plus mettre les pieds chez ton père. Alors, si c'est ça, elle lui dit Alors, viens, on va au beddin, tu me donnes ma guette et un ktouba, s'il te plaît. D'accord Elle a le droit de faire ça parce que le mari a maintenu le nerf. Et sur ça, on a dit Jusqu'à 30 jours, c'est tolérable. Si elle a fait un prononcer un vœu que pendant 30 jours, elle ne veut plus chez son père, le mari peut dire Ouais, elle était raison, ça fait pas de mal, garde un petit peu de distance. Ouais. Mais si pour toutefois, elle s'interdit qu'elle ne mette plus les pieds chez son père pendant deux mois ou plus, ou un régal et tout ça, comme ce que nous a dit, dans ce cas-là, le mari, il sera en droit, et si le mari maintient ce éder, alors elle sera en droit de lui réclamer qu'il la divorce, et qu'il lui donne l'actuva, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'as-la. ha, vous salam.